Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide Ticus Ticus qui a subi un rework même si au final Blizzard ne l'a jamais annoncé Des fois Blizzard fait, euh, fait du très bon travail mais ne met pas en grand rework Ticus Du coup la plupart des gens ne captent pas qu'il y a eu un changement mais vraiment Considérez-le comme un rework, le perso n'avait pas été touché depuis 2016 euh, Début 2016 en plus où il y avait eu des gros, des très très gros nerfs À l'époque Ticus était LE euh, carry de la méta et il avait été extrêmement nerf Notamment avec sa portée d'auto attaque euh, Changement sur la, la sustain aussi Ticus avec euh, le minigun au 13 le, le C de la bonne qui avait totalement changé Enfin on avait pas mal chamboulé le perso, il avait pris nerf sur nerf Et eh bien il a subi des changements depuis quelques mois maintenant et si on met certaines patch notes les unes après les autres, ça nous donne un rework Ticus. Et honnêtement, eh bien, le personnage okay. est devenu assez intéressant. Il la... y a eu un truc qui me, fait me... qui me fait peur et je vais en parler pendant la, dans la vidéo. Mais euh, honnêtement, la direction qu'a pris Ticus est super intéressante. À l'heure où je vous parle, nous sommes euh, le 5 janvier, si je ne dis pas de bêtises. 5 janvier 2020, et euh, le perso est honnêtement l'un des top carry de la méta. Il risque de prendre des nerfs, mais honnêtement, c'est normal, c'est normal, à l'heure actuelle, euh, Ticus est l'un des carry auto-attaque, l'un des auto-attaqueurs les plus tanky du jeu, l'un des carry qui forcément a moins de portée, un petit peu l'image de casser, a moins de portée, donc pour compenser cette faiblesse de portée, on lui offre énormément euh, de tankiness, donc Ticus est l'un des, des carry les plus tanky, c'est l'un des carry qui fait très très mal, et on va voir qu'avec ses différentes orientations, il a quand même un wave clear qui est pas dégueu, une surveillabilité comme on l'a dit assez violente, et un intérêt on va dire dans le, dans le tout assez euh, assez fort étant donné que il peut être bon en PvE, en PvP en siège Donc c'est vrai que le perso est très très intéressant euh, Que ce soit en solo queue ou que ce soit à très haut niveau Et il est encore meilleur à très haut niveau Alors Ticus il y a aussi euh, bien sûr quelque chose qu'il faut prendre en compte C'est que c'est la plupart des auto-attaqueurs de toute façon leur job c'est de buter du tank Mais Ticus c'est vraiment sa grande ligne de conduite euh, La force bien sûr c'est son minigun Temps de recharge 12 secondes, les attaques... Alors, le, le temps de recharge commence au moment de la première auto-attaque. C'est-à-dire que si j'appuie sur D et que je ne fais rien, le minigun ne commence pas. Hein. Là, pas de problème. Le minigun va commencer quand vraiment je vais lancer euh, le, la première auto-attaque. Donc faites attention parce que vous pouvez potentiellement garder votre minigun actif. Et comme vous l'avez vu, bah ça ne me démonte pas, ça ne m'enlève pas de ma monture, donc faire attention à ça. Donc comme je le disais, Ticus, Carrie euh, qui a une auto-attaque très particulière, puisque en fait, c'est plein de petites auto-attaques. C'est pas comme un Raynor qui a tatam, tatam, tatam. Ticus, il n'y a pas vraiment de hit and run. Bien sûr, vous pouvez faire du hit and run comme ça, mais c'est l'idée, c'est que vous allez faire énormément de dégâts sans bouger. Un petit peu à l'image d'un Zul'jin qui aurait un PV, où euh, bah, il a tellement d'auto-attaques que... Enfin vous perdez en vous déplaçant vous perdez du dégât quoi. Donc euh, c'est plutôt du on va dire du on attaque, on se déplace, à fond les ballons, on, on essaye à chaque fois d'avoir le placement le plus optimal pour pouvoir mettre des dégâts. Et c'est là où Ticus va être intéressant, c'est que avant, Ticus avait un gros souci, c'est qu'il avait besoin d'aide pour pouvoir rentrer des dégâts. On y reviendra après mais là dessus il a eu beaucoup de renforts. Euh, donc ouais je pense que honnêtement l'arbre de talent est super intéressant sur Ticus. Maintenant les chiffres sont un peu hauts il faudra nerf un petit peu ces choses là Et euh, ensuite Ticus deviendra juste un très bon carry Pas forcément le top mais un très bon carry Donc comme je le disais le minigun ce qui est très fort c'est que vos auto-attaques de base Donc là c'est des valeurs niveau 20 bien sûr Et vos auto-attaques de base donc font du 110 par tick. Alors c'est niveau 20 encore une fois Mais l'intérêt bien sûr c'est que le minigun les attaques de base des dégâts en pourcentage PV, chaque tic fait 2,5% du maximum de points de vie. Alors dit comme ça, ça n'a pas l'air énorme 2,5, dites-vous que 2,5 beaucoup d'auto-attaqueurs ont ça vers le 13-16, lui il l'a de base, et c'est parti tic d'auto-attaque, un Raynor c'est bim, bim, bim, un ticus c'est comme ça, donc 2,5% ça va très très vite. Hein. Et pour vous montrer les valeurs sont tellement fortes que regardez, là il y a un Arthas devant moi, alors c'est un Arthas évidemment, mais je vais appuyer sur D et regardez, j'ai un 156 en dégâts pourcentage PV et 110 en auto-attaque. Donc ça veut dire qu'en plus, le 2,5% fait plus mal que mes auto-attaques de base. Donc très très fort. Le problème évidemment, c'est que vous ne pouvez pas trop trop bouger quand vous auto-attaquez. Euh, c'est pour ça que Ticus est très fort avec des tanks qui vont lui amener la bouffe. Qui vont lui amener, on va dire, la bouffe euh, sur place. Un combo qui marche très très bien par exemple, c'est Ticus Garrosh. Garrosh qui attrape un gars, Ticus qui appuie sur le minigun et il le détruit. Ticus Varian aussi, Varian qui va arriver, ça c'est le combo chinois euh, que les chinois ont été les premiers à commencer, c'est Varian, Ticus Stukov, un Varian arrive, il un gars, le Ticus balance la sauce et le Stukov en plus met le route dessus histoire que le Ticus puisse bien bourriner pendant ce temps. Donc ça c'est vraiment assez intéressant et c'est la force du grand. Enfin c'est la force du minigun. Alors bien sûr il n'y a pas que ces deux tanks là avec qui ça fonctionne mais c'est plus simple euh, de placer du dégât avec ce genre de tank qu'avec d'autres. Et bon, ETC qui glissade au bon moment, il y a un suivi avec le minigun, pas de problème Alors ensuite, nous avons l'exécution de Ticus. C'est le spell, alors Ticus, on va pas se mentir, c'est pas un perso qui a un skill cap très haut C'est pas un perso, euh, oh là là, des skill shots de dingue, etc Mais euh, Ticus, c'est beaucoup de timing, c'est beaucoup de connaissance de jeu C'est beaucoup de timing, beaucoup de positionnement en fait Donc c'est pas le, le jeu le plus beau, mais il faut bien anticiper quels vont être les dégâts parce qu'en fait si vous commencez à mettre du minigun ou du, euh, du dash in etc bah vous, vous allez potentiellement mourir donc c'est pas forcément un perso qui wow, est extraordinaire mais il faut savoir quand vous pouvez taper quand vous ne pouvez pas taper euh, quand vous ne pouvez pas taper bah, qu'est ce que vous faites il faut rentabiliser aussi des choses donc à ce niveau-là c'est assez intéressant donc pour commencer l'exécution c'est un un store ciblé, pas forcément dingue, hein, vous voyez, euh, le skill comme on le disait Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez vous déplacer tout en faisant des dégâts Soyez bien conscient d'une chose, c'est que le Cuspel fait autant de dégâts que votre auto-attaque de base Ça il faut en être conscient, c'est à dire que l'auto-attaque, je fais du 110, l'éthique de Cuspel je vais faire du 110 aussi Je fais même moins, je fais même moins pardon, je fais moins de dégâts, je fais moins de dégâts avec le A Qu'avec l'auto-attaque L'auto-attaque 110 fait du 101 en dégâts magiques Donc à quoi sert le Q spell On pourrait dire bah c'est pas terrible ça fait moins de dégâts Comme vous l'avez vu l'intérêt du Q spell, c'est que ça fait des dégâts Donc ça fait des dégâts en fait en zone Comme là par exemple vous voyez c'est Et surtout ce qui est intéressant c'est que vous pouvez bouger en auto-attaquant Donc par exemple si vous êtes sur un boss bah ça sert à rien d'appuyer sur le Cuspel Sans certains talents ça ne sert à rien Vous ferez plus mal en auto-attaque Donc l'intérêt bien sûr du Cuspel ça va être de Wave Clear Sachant que les dégâts à la cible principale Là vous le voyez je fais du 50-101 50-101 etc Donc la cible principale prend plus cher mais il y a des éclats Qui touchent au autour donc c'est quand même Un outil assez intéressant pour Wave Clear évidemment et surtout l'intérêt C'est par exemple si vous avez Minigun à Arthas Le Arthas à un moment donné va fuir Ou, ou c'est moi qui fuis et du coup je peux fuir avec le A ou le rattraper avec le A par exemple. Et ensuite on le finit avec une petite grenade. La grenade à fragmentation, 50 de mana, 10 secondes de temps de recharge. Elle lance une grenade qui explose en infligeant, bon là c'est 561 niveau 20. Et fait reculer les ennemis depuis le point d'impact. Ça c'est important, c'est un bump. Ça peut permettre par exemple d'annuler un Pogo. Ça peut permettre un Imperius qui va empaler quelqu'un. Vous mettez la grenade hop, pour lui casser son, son A. Ça peut être très très intéressant. Alors, c'est plus dur à faire mais par exemple vous pouvez cancel une glissade de TC, vous pouvez cancel euh, une charge de diablo, vous pouvez cancel euh, par exemple un E de Muradin, vous pouvez faire énormément de choses avec ce sort. Alors bien sûr, ce n'est pas un stun, c'est qu'un bump donc ça va pas cancel un mur du son, toutes les canalisations. Oh là là, oh là, là toi. Toutes les canalisations mobiles. Et eh bien vous ne pouvez pas les enlever euh, Par exemple bah, les miltas de Lily ou le mur du son de Lucio ça ne marche pas Mais pour tout ce qui est canalisation immobile eh bien ça cancel donc c'est toujours intéressant Melganis qui voudrait par exemple utiliser pas le vol de charonnière mais l'autre ult Vous lui mettez une petite grenade hop Et ça l'annule et du coup c'est une cible facile donc très fort à ce niveau là. Ticus comme vous le voyez donc on l'a dit, auto-attaque. Donc le seul spell vraiment skill shot de Ticus c'est la grenade. Et bon c'est pas spécialement compliqué à lancer non plus. Et enfin le dernier sort c'est le fonce et défonce, 10 secondes de temps de recharge 50 de mana, charge en avant sur une courte distance. Donc en gros vous pouvez avoir un dash qui va vous permettre de reculer, vous repositionner. Très très important de eux pour soit suivre un, un catch. Dire votre tank attrape un gars qui est un peu isolé parce que s'ils sont 5 il vaut mieux éviter, mais on attrape un gars isolé, vous, vous positionnez, minigun, on le défonce. Mais sinon. Mais ça d'ailleurs c'est même pas un vrai bon conseil parce que le truc c'est que normalement bah ça veut dire que vous êtes en retard sur la rotation. Donc sur le papier vous devez suivre et votre E doit vous servir en fait à, à par exemple esquiver. Genre là il y a Arthas, il a son route, bah Arthas je vais le taper, je vais le taper, quand il va claquer son route, hop on esquive avec le E, tout simplement. Donc ça c'est euh, la force de Ticus. donc comme vous le voyez un personnage qui a énormément de PV, on est niveau 21, 4391, il y a beaucoup de carrés qui aimeraient avoir autant de points de vie On a également donc euh, une grenade qui peut permettre de casser des canalisations, on a, un même si le dash est pas énorme, c'est un petit dash, ça passe pas à travers les murs mais c'est toujours ça de pris euh, Par contre je crois que vous passez à travers le tombeau de Léoric, il me semble je, je crois. Le, à vérifier. Euh, dire dans les commentaires. À vérifier dans les commentaires. Mais il me semble Il me semble que ça passe à travers le, le tombeau de Léoric. Mais ça passe pas à travers les murs normalement. A côté de ça, donc euh, un, un kit assez facile à prendre en main. Combo à faire euh, sur Ticus. Quel que soit le build que vous allez jouer. Si vous pouvez, bien sûr. Commencez par le minigun. Ça va descendre le gars. Et ensuite, une fois le minigun terminé, vous pouvez Q-Spell. Pour temporiser aussi le minigun et finir l'ennemi avec la grenade. Ça c'est un combo assez facile. Le minigun pour commencer. Le Q-Spell pour suivre. Et on termine le gars à la grenade. Après ça peut être fait dans un autre ordre. Mais généralement, il vaut mieux commencer par le minigun quand vous pouvez. Parce que généralement les ennemis vont vouloir réagir. Et ensuite on s'adapte. Et on finit à la grenade comme vous le voyez ici. Ce genre d'optique. Euh, alors du coup les talents. Les talents, il y a deux grandes écoles à l'heure actuelle sur Ticus. Il euh, y a un autre build un peu exotique mais je suis bien content qu'il soit pas méta et qu'il soit pas vraiment viable Parce que c'est vraiment un build de retard. Mais euh, du coup il y a deux grandes écoles de build à l'heure actuelle Alors l'ancien Ticus, on appelait ça soit le build Odin soit le build euh, Minigun euh, Au final ça fonctionnait bizarre, enfin c'était pas vraiment ça Mais euh, là en fait quel que soit le build vous pouvez jouer tous les ultimes, on y reviendra juste après Donc soit vous avez un build grenade, soit vous avez un build auto-attaque en gros alors ça ne veut pas dire que le build grenade vous n'avez pas joué auto-attaque, hein, bien sûr vous allez auto-attaque Mais il y en a un, y a un build on va dire qui va faciliter l'auto-attaque là où l'autre va faciliter la grenade Je vais commencer par le build grenade, pourquoi Parce que Ticus a très peu de portée d'auto-attaque Vous Voyez je veux taper Arthas, je suis quasiment à sa portée de, de E donc c'est vraiment une très très faible auto portée d'auto-attaque donc c'est un personnage qui peut pas auto-attaque tout le temps Dans des compositions classiques, il ne peut pas auto-attaque tout le temps Il y a des moments où vous ne pouvez pas auto-attaque avec TQ, sinon vous mourrez en fait Donc vous ne pouvez pas y aller Ce qui fait, fait que vous allez devoir reculer Et c'est là où l'intérêt euh, d'un build grenade est fort Parce que dans tous les moments où vous n'allez pas pouvoir minigun Et eh bien vous allez pouvoir poke l'adversaire avec la disco discobol Donc augmente les dégâts de la grenade à fragmentation de 20% Ça, ça va être nerf, hein. c'est beaucoup trop haut Et sa portée de 50% donc c'est un ancien niveau 7 qui est maintenant niveau 1 Qui est vraiment pas mal, vous voyez ça vous permet de wave clear, de wave clear plus facilement Puisque c'est des dégâts qui marchent que ce soit en PvE, PvP ou, ou siège Donc ça marche très bien Ça permet de poke un petit peu Alors les grenades comme ça là sur un Arthas c'est pas impressionnant Mais je vais vous mettre par exemple un Anzo Vous allez voir c'est assez violent Anzo qui croise assez souvent quand même J'aurais pu mettre une Vala par exemple Je vais mettre une Vala, on voit souvent Vala Bon non Anzo on va pas, on va pas changer Anzo Vala c'est à peu près le même pool de PV. Vous allez avoir juste une petite grenade, ça va le calmer, hein, ça va vraiment directement le calmer Vous voyez c'est quand, euh, quand même quasiment un, un quart, un tiers de CPV hein, est, On est entre un quart et un tiers de CPV, c'est qu'une grenade niveau 1 Vous allez voir qu'après ça sera encore plus violent Donc ça, euh, la disco ball c'est vraiment très très intéressant Augmentation de portée, alors il y a un truc qu'il faut prendre en compte dans le jeu aussi C'est que la grenade, donc déjà bah, ça vous permet de poke encore plus loin, plus facilement Mais la en fait comme la rupture de gravité de Keltas, plus... Euh, en augmentant la portée, ça augmente la vitesse d'animation Alors vous allez me dire, bah non, euh, si je lance la grenade là, la grenade est, est, est lente Oui, si vous la lancez à bout portant, ça change rien Mais en fait, avant la grenade avait une portée par exemple d'ici Pour pas que la grenade ait une animation trop lente si on augmente la portée Ça rattrape la vitesse Donc en gros, si euh, de base la, la grenade envoyée ici, vous voyez on a la même, euh, la même vitesse Une grenade max distance va être très rapide, va être beaucoup plus rapide Je vais vous le montrer, le temps de recharge vous voyez une grenade à longue distance, regardez une grenade à elle a la même animation en fait Donc elle a l'air plus lente à bout portant, alors que très loin elle a l'air ultra rapide Parce qu'en fait elle a le même temps d'animation, que ce soit à 0.5 ou, euh... ou à max distance Donc ça c'est vachement intéressant, il faut le prendre en compte, c'est comme la rupture de gravité de Keltas Donc augmenter la portée, bah ça augmente la vitesse d'animation en fait euh... En plus de vous permettre d'aller très loin. Vous voyez 700, on est niveau 21, 701 euh, sur un carré, c'est monstrueux. Euh, donc, autre talent bien sûr, le défense alphonse, qui est en fait, euh, j'ai envie de dire, l'ancienne euh, patch note de Ticus de 2016. On augmente sa portée d'auto-attaque de 1, c'est vraiment pas mauvais. Le problème, contrairement au build grenade, c'est que le build grenade vous permet de ne pas mettre, on va dire, tous les œufs dans le même panier. Ça vous permet toujours en auto-attaque, Ticus sera fort. Mais en plus de ça pour combler le manque bah vous aurez la possibilité de, de faire d'autres choses par contre c'est vrai que la portée d'auto attaque si vous pouvez en profiter c'est monstrueux, hein, on va pas se mentir ça permet d'être plus safe, de poser votre minigun de plus loin etc, etc. on a ensuite la, portée, oh, le, la course effrénée augmente la portée de fonce et défense de 50% donc là le dash devient vraiment très intéressant et à l'utilisation ça augmente la vitesse de déplacement de Ticus de 20% pendant 2,5 secondes donc déjà le dash est super loin mais en plus de ça ça augmente ça augmente votre vitesse de déplacement c'est un talent qui fonctionne très très bien en auto attaque simple en fait hein. c'est simple en grenade bah, il vous faut la grenade O1 en auto attaque vous allez choisir l'un des deux euh, un build un talent un peu plus safe et celui-là vous permet d'augmenter votre portée d'auto attaque de manière standard donc ça à vous de voir niveau 4 niveau 4 alors honnêtement euh, on va commencer d'habitude je commence toujours par le talent on va dire un peu plus générique là je vais faire l'inverse on va exclure un peu le maître assassin C'est pas un mauvais talent le maître assassin Ça augmente la vitesse d'attaque de Ticus de 10% Donc ça c'est de base, passif Donc ça c'est ce qui fait que le talent devient, euh, devient intéressant on va, regarder, on va jouer le cochonnet Bim, Anzo vous et appelé, et euh, à chaque fois que vous tuez des héros La vitesse d'attaque est augmentée de 15% resté, On peut monter à 25% de vitesse d'attaque C'est quand même talent niveau 20 de certains personnages Donc c'est quand même pas dégueulasse Le truc c'est que du coup bah, à très haut elo Ça fonctionnera pas tant que ça Étant donné qu'il n'y euh, a, a pas non plus des milliards de kills euh, Donc à bas moyen elo Ça peut le faire mais en fait c'est pas parce que Vous jouez auto-attaque qu'il faut jouer ça Les 3 talents sur le 4 sont des talents d'auto-attaque hein, sur, euh, sur Ticus. Donc le maître assassin c'est pas Baby. En plus ce qui est bien c'est que ça marche en Odin aussi On y reviendra, ça marche en ultime, ça marche en Odin euh, Les deux autres talents du coup On a deux manières de concevoir les choses Le minigun est, un, est un, une, une compétence qui fait super mal temporairement L'intérêt en fait avec euh, le plus ils sont gros C'est que ça porte à 4% le bonus au lieu de 2,5% des PV max C'est 4% euh, tant que les héros disposent de plus de 30% de leur maximum de points de vie. Par contre ça annule le bonus, l'effet de minigun contre les cibles qui ont moins de 30% donc vous n'avez pas, vous ne bénéficiez pas du 4% euh, en, dessous euh, en dessous des 30% points de vie. Donc par exemple si je fais ça, il va prendre très très cher. Par contre à la fin il gagne. Il, je, je lui mets plus les. Ah oui non j'ai pas mis le, le plus de son gros. Euh, mais à la fin il ne vous bénéficiez plus du bonus, hein, qu'on soit clair. Donc en dessous de 30%, bah, c'est comme si vous n'aviez pas de talent. Donc c'est quand même déjà bien. On va pas se mentir, là vous voyez 116, 116 Et à la fin. Le minigun disparaît Donc c'est c'est pas forcément... En fait ça renforce encore le minigun au dessus de 30% point de vie En dessous bah vous en avez plus Donc c'est à la fois bien et pas bien C'est à dire que le plus ils sont gros dans une optique que je viens de vous montrer Qui va être très souvent le cas C'est à dire vous allez dès le Hanzo Et quand le 30% sont atteints vous allez en gros Q-spell. Et vous pouvez lancer la grenade pendant le Q-Spell Pour pouvoir le détruire de loin en fait Donc généralement ça marche très très bien dans l'optique de... D'affaiblir le perso, d'affaiblir l'adversaire très vite oh, avec le plus son si gros et on le termine avec A et Z en gros. Ça va être comme ça. Donc ça peut être l'optique, ça peut être l'optique. C'est avec... le combo de base avec un Ticus, donc ça marche encore plus avec un plus son gros. Euh, ça n'enlève pas le en rythme. En rythme, tant que minigun est actif, les attaques de base portent au héros augmentent de façon permanente la durée de ses prochaines utilisations de 0,03 secondes. Rappelez-vous que c'est par tic, donc ça va très très vite. Par exemple, là, on va juste faire un trade. Je vais faire en rythme. Vous allez voir. Et juste, juste sur un trade je viens de gagner 0,30 secondes de temps supplémentaire de minigun. Imaginez que vous pouvez gagner des secondes de minigun supplémentaires. Euh, les secondes de minigun supplémentaires, c'est pas mal. Sachant que l'intérêt aussi du en rythme, c'est que quand le mec est en dessous des 30 PV, bah le en rythme fait toujours des dégâts. Alors quand on va privilégier le en rythme le plus sans gros. Déjà on va dire il y a, les deux sont jouables Les deux sont totalement jouables Le plus ils sont gros par exemple si vous tombez sur Un aveuglement, si vous tombez sur Un blind euh, où Vous êtes contrôle pendant ce temps bah, Le rythme, le, le, le, le plus ils sont gros Vous allez le perdre Des personnages qui ont beaucoup de mobilité ou des deflects par exemple un Genji qui va deflect, il faut arrêter de le taper. Sinon vous tuez, vous tuez toute votre équipe. Donc on va arrêter d'auto-attaque, ce qui fait que t'as pas envie d'arrêter pendant le, pendant le plus son gros C'est là où le en rythme va être très fort, parce que le en rythme va prolonger la durée de ton minigun, donc même si le gars deflect, tu arrêtes de te taper. Quand le deflect est terminé, t'as de nouveau as toujours le minigun et tu vas pouvoir continuer. Euh, par exemple, c'est très fort aussi contre du Zeratul qui va revenir avec la lame vorpal, repartir, etc. Donc tu as moyen de temporiser un peu, en fait un bon Zeratul contre un plus ils sont gros, il va vous taper, il va repartir. Il attend que le minigun se termine et il revient, soit avec le trou de verre, soit avec la pâle. Et là vous avez plus le minigun Donc le en rythme est pas mal contre ce genre d'optique Ça veut pas dire qu'il y a un Zeratou je vais forcément jouer euh, en rythme Mais ça doit vous donner des idées, pareil avec une Tracer et autres. Euh, après Tracer le plus son sont est limite meilleur parce que tu lui forces le recall très très vite Donc euh, Ça dépend un petit peu des persos mais le en rythme est vraiment pas mal Et limite par exemple le en rythme est peut-être même meilleur contre du blind euh, bah, Alors d'ailleurs petite, euh, petite note la parade de Varian ne fonctionne pas, donc si vous avez l'invulnérabilité ça fonctionne, si vous avez une esquive, l'esquive ne proc ouais, pas ouais, parfaitement. Enfin euh, l'esquive oui fonctionne parfaitement pardon sur le minigun, mais pas euh, les parades. Donc la parade de Varian par exemple, le, les dégâts en pourcentage PV passent sur la parade. Les dégâts d'auto-attaque ne passent pas, mais les pourcentages PV eux passent. Donc c'est un peu relou, alors en tout cas ça n'a pas changé, à une époque c'était comme ça, je ne sais pas si ça a rechangé, mais c'est assez relou à ce niveau là. Donc quand vous êtes, à, quand vous êtes un Ticus, vous en profitez bien faire, Donc non, les deux optiques sont assez intéressantes Plus les fights durent longtemps plus le long rythme est bon évidemment mais plus ils sont gros revient assez vite hein. C'est quand même que, que 12 secondes de temps de recharge Le minigun, le temps de recharge minigun commence à la fin du minigun Ça faut bien le garder à l'esprit par contre euh, Niveau 7 Niveau 7 évidemment on a la fusion thermique Pour commencer fusion thermique qui voit les ennemis touchés par la grenade à fragmentation subit 164 points de dégâts supplémentaires en 3 secondes donc rien que ça c'est déjà bien alors évidemment ces dégâts là ne bénéficient pas du 20% de la discobol mais les dégâts de base de la grenade sont améliorés avec la discobol là en plus on met un petit dot sur Anzo donc c'est toujours agréable sachant que ces dégâts augmentent de 100% donc ils sont doublés contre les serviteurs, les mercenaires et les monstres serviteurs c'est les sbires, les mercenaires bon bah c'est les camps et les monstres c'est tout simplement, euh, c'est pas les créatures invoquées, j'ai déjà vu cette confusion non, c'est pas les créatures invoquées c'est tout simplement les euh, par exemple les squelettes de Sanctuaires Infernaux, les immortels de BOE etc etc et là vous voyez par exemple le petit dot bah c'est pas grand chose mais euh, c'est des petits dégâts supplémentaires et vous allez poke en permanence comme ça et à un moment donné vous allez écraser l'adversaire euh, un autre talent qui est très très fort sur Ticus c'est le marche ou crève. Subir un étourdissement et une immobilisation confère 30 points d'armure pendant 3 secondes, ce qui réduit les dégâts subis de 30%. Inutile de dire contre un Diablo, euh, c'est monstrueux. Donc c'est stun ou route. Donc contre des tanks qui ont énormément de stun, euh, alors un ETC vous pouvez esquiver, un Diablo vous pouvez pas forcément esquiver, hein, il a décidé de vous charger et il vous charge. Donc le Mark crève fonctionne très très bien contre Diablo bien sûr Et c'est ce qui rend Titus très tanky de base Il a un pool PV énorme Vous lui donnez 30 d'armure en plus au PPR euh, Ça rigole pas Donc c'est vraiment très très intéressant euh, Enfin il y a le fin tacticien Qui est pas mauvais la mais qui est quand même Un petit peu en dessous Alors c'est un peu plus à jouer en rythme Mais généralement soit vous prenez la fusion thermique Ce qui est bien c'est que ça vous donne du wave clear et toujours plus de poke. Regardez à Hanzo on va encore une fois lui mettre une grenade full PV Ah bah, il l'a pas prise Voilà Regardez les dégâts, regardez les dégâts, Mais on met quasiment un midlife à un carry, c'est vraiment très très fort, et en plus de ça, bah, ça vous offre un wave clear, vous pouvez, vous pouvez détruire une vague de sbire, vous voyez là, avec le dot, ça va tuer. donc je prends l'XP en plus, donc c'est vraiment très très rapide, donc c'est très fort. Donc le fat tacticien, c'est pas mauvais comme talent, mais c'est un peu en dessous, même si c'est tout à fait ok, je pense que c'est un peu plus euh, intéressant en rythme qu'en plus ils sont gros, mais en rythme, réduit le temps de recharge minigun de 4 secondes, donc vous passez 12 à 8 secondes de temps de recharge, ce qui est pas mal. Euh, Réduit le temps de recharge du minigun de 4 secondes supplémentaires après utilisation de fonce et défonce. Donc, ça, ça ce qui est bien, c'est que ça vous incite pas forcément. Parce qu'avant, c'était que si vous faisiez le E, et ça vous incitait à faire n'importe quoi. Là, ce qui est bien, c'est que de base, vous avez une réduction du temps de recharge minigun. Et en plus de ça, si vous mettez un E que vous utilisez avec intelligence, vous avez encore plus de réduction du temps de recharge sur le minigun. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, niveau 10 Attaquons un palier très important sur Ticus On va commencer par le Odin euh, Parce que le Odin c'est viable quasiment tout le temps C'est viable tout le temps C'est le talent très très fort en ultime Ça ne veut pas dire que la foreuse laser est nulle hein. Donc euh, le Odin très très fort Temps de recharge, 100 secondes de CD. Déclenche le, déclenche le largage du Odin et prend les commandes. Le Odin inflige davantage de dégâts. Et la portée de son attaque de base est 100% plus importante. Il peut utiliser des capacités différentes. Le Odin dispose de 25 points d'armure et dure 23 secondes. 23 secondes c'est très fort en temps de recharge. En plus, pas bah, 100 secondes de temps de recharge, mais c'est Il dure 23 secondes, le Odin. Donc quand votre Odin se termine, vous avez à peu près 80 secondes de CD dessus. Donc c'est tout à fait ok. Ce qui est fort avec le Odin aussi, c'est que vous êtes insensible. Donc par exemple, une apocalypse de Diablo, où vous ne pouvez pas l'esquiver. Hop, insensible, 25 d'armure. Et là, vous avez votre portée, votre auto-attaque change complètement. Vous devenez un carry normal avec une auto-attaque en item run à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup de poke et une portée d'auto-attaque qui est monstrueuse. C'est simple. Vous voyez, euh, les dégâts sont colossaux. Et vous avez plus de portée que des forts et des tours. Et c'est là où vous voyez qu'en siège c'est absolument monstrueux on va pas se mentir les dégâts sont absolument colossaux le Odin donc très très fort en plus les petits 25 derniers en fait le Odin ce qui est bien c'est que vous gagnez plus de portée vous pouvez poke de plus loin donc par exemple sur un sanctuaire, sur sanctuaire infernaux TQ c'est très fort avec les grenades et tout il peut voler des squelettes et en plus avec le Odin généralement quand vous claquez le Odin l'adversaire est un peu c'est comme un dragon d'Alexstrasza l'adversaire est obligé de reculer parce que vous avez beaucoup trop d'impact sur une zone Et donc, ça marche très très bien en siège pour accompagner un dominateur par exemple ou un immortel. Ça marche très très bien pour défendre un dominateur ou un immortel. Ou ça marche très très bien pour gagner sur une zone par exemple la fin de la zone sur Volskaya ou euh, bah, Sanctuaire pour tenir tenir, le point, pour tenir, pour assurer le sanctuaire si c'est serré. Par exemple, s'il y a je sais pas, 20 squelettes à 20 squelettes, il faut peut-être peut euh, Odin. Alors que si vous êtes à 30 squelettes et que l'adversaire en a 10, ça sert à rien de claquer le Odin. Vous le garderez pour euh, l'accompagner, pour, euh, pour on va dire. Donc, très très fort. Euh, sachant. Qu y a Quelque chose qui est intéressant. Je suis parti en rythme. Alors normalement avec un build, avec un build grenade on préfère le... le... Ben, les deux encore une fois sont viables hein, en grenade. Mais un truc qui est très intéressant aussi. Je suis en rythme. Je vais stacker mon rythme. On va le tuer comme ça. Je vais stacker mon rythme. Vous voyez là je suis déjà à une seconde supplémentaire de minigun. Je vais vous montrer un truc en fait pour le talent 13. Mais euh, le Odin du coup bah ça c'est très intéressant tout le temps. La foreuse laser, la foreuse laser, ah mais merde si je fais ça faut que je reparte. Bon c'est pas grave, la foreuse laser, 100 secondes de temps de recharge, honnêtement la foreuse laser elle mérite un petit up, je pense. Euh, après c'est quand même fort hein, la foreuse laser, puisque euh, c'est très fort contre le dive, du illidan et trucs comme ça. Par exemple un illidan, bah un illidan, vous allez. le mec à l'esquive, vous ne pouvez pas lui tape, vous pouvez pas le taper avec votre minigun. Donc qu'est-ce que vous allez faire quand il claque l'esquive, vous, vous appuyez sur l'exécution, c'est le seul moyen de faire des dégâts. Et euh, quand l'exécution euh, est partie, eh bien vous pouvez tout simplement... Hop, l'exécution est partie. Vous pouvez d'ailleurs euh, annuler l'exécution, petit rappel, avec la monture. Si jamais vous avez besoin, ça c'est toujours intéressant. Mais du coup un Illidan, bah, par exemple, vous allez lui lancer plutôt la grenade et l'exécution quand il en esquive. Ça sert à rien de le, le minigun. Donc euh, vous allez le minigun, le forcer à l'exécution, ou si vous voyez qu'il met l'esquive tout de suite claquer le A et garder le minigun pour après donc ce qui était intéressant c'est la foreuse laser draken sur du LiDan qui va vous charger, sur du Butcher qui va vous charger alors le Butcher, le Odin je pense quand même est meilleur, pourquoi Parce qu'il y a l'insensi sur le stun et l'insensi surtout sur le gibier de potence et ça c'est très très fort, quand vous voyez le gibier vous claquez le Odin, incensi, c'est bon euh, donc je pense quand même que c'est meilleur mais le Draken par exemple, la foreuse laser draken sur un LiDan très très forte puisque vous posez votre tourelle et là vous balancez la tourelle elle reste sur place et elle va taper les ennemis dans la... sur place. Vous pouvez appuyer sur R pour cibler qui va être choisi. Et les mecs vont s'empaler, vont arriver sur une zone qui va être très très dure à tenir. Donc la foreuse laser dragon contre du dive, c'est excellent. Mais le Odin, encore une fois, il y a cette insensibilité qui est quand même très très forte contre le dive également. Imaginez un jugement de, de Tyrell, bah Vous claquez le Odin, vous êtes insensible. Euh, le niveau 13. Le niveau 13, je vais vous montrer pas le meilleur talent, mais vous montrer en fait. Euh, ah, moi je préfère largement l'ancien C de la bonne Le nouveau j'espère qu'il sera rework à l'ancienne Parce que à l'heure actuelle le C de la bonne C'est qu'en gros votre minigun aura un montant de point de vie équivalent à 100% Du surplus de dégâts qu'il a infligé Donc là on se dit bah, c'est trop bien 100% des dégâts donnés en heal et tout C'est cool Le problème en fait c'est que c'est une fois que le minigun est terminé Donc par exemple va Vas-y viens là mon petit toi, boss Tape moi un crée. peu, fais moi mal On va prendre on le C de la bonne mératale. Et en gros vous voyez Là ça me soigne pas mais une fois que mon minigun se termine Et eh bien ça va me soigner Et ça vous voyez que c'est un problème Parce qu'en fait en plus ils sont gros Bah c'est viable parce que plus ils sont gros dure pas plus longtemps En rythme, avant à l'époque on jouait en rythme C'est de la bonne pour avoir une énorme sustain sur le minigun Le problème c'est que du coup Et eh bien euh, Comme c'est une sorte d'adaptation de DAK Donc c'est une fois que le minigun se termine Donc là on pourrait se dire ah c'est chiant C'est vraiment pas terrible Plus en plus le en rythme dure longtemps bah, Plus votre soin sera retardé Donc c'est vraiment pas dingue il y a une petite strat Pour faire péter le minigun euh, instant Pour faire proc le soin direct Donc on va attendre les deux secondes Et vous faites en fait ça Et vous claquez le Odin Et boum le soin sera instantané Donc ça c'est vraiment pas mal Après bien sûr il faut être conscient que le problème du en rythme Ça c'est la force du en rythme Et euh, c'est de la bonne avec Odin Le bémol c'est que bah, Quand vous êtes en Odin vous pouvez plus auto attaque Donc plus faire proc le en rythme donc le Odin, par exemple, là je vous ai parlé de par exemple utiliser pour l'insensibilité, mais une grande force du Odin aussi, c'est par exemple vous avez tout claqué en forme normale, vous avez je sais pas moi claqué le pull, son gros par exemple, vous avez mis la grenade tout ça, bah, là vous avez plus rien, vous avez de tout claquer vous allez pouvoir Odin quoi, histoire de rentabiliser les spells parce qu'en sortie de Odin vous aurez de nouveau toutes vos, toutes vos compétences. Après encore une fois, essayez pas d'opti en mode ah je vais tout balancer et tout. S'il y a besoin d'Odin pour l'insensibilité, claquez le Odin, hein. c'est l'idéal, c'est bien sûr d'avoir tout balancé avant. De mettre le haut d'un une fois que ça s'est terminé, et boum boum boum, on accompagne le fight. Mais c'est du timing hein le Odin. aussi quand il va falloir le faire c'est vachement important mais donc il y a cette synergie bien sûr en rythme on préfère la tourelle parce que bah, ça vous permet euh, de continuer à stacker, à stacker, à stacker, à stacker mais euh, le, euh, le Odin peut vous permettre de proc le C de la bonne mais bon quand le C de la bonne reviendra comme avant c'est vrai que la tourelle Draken sera très intéressante avec le en rythme autre talent qui est monstrueux l'induction néo-acier 30 secondes de temps de recharge confère 75 points d'armure anti sort pendant 4 secondes, je pense que ce sera nerf aussi, c'est beaucoup trop fort. Induction de néo-acier, c'était déjà le meilleur talent, mais comme personne le jouait, Blizzard la up. 75 points d'armure anti-sort, c'est déjà l'un des meilleurs talents anti-sort du genre. jeu. Euh, le truc, c'est qu'en plus ça dure 4 secondes, c'est énorme. Euh, et en plus de ça, 30 secondes de temps de recharge, c'est très très peu pour un bouclier anti-sort aussi violent. Il y a beaucoup de persos qui crient et qui sont très jaloux en voyant ça. Donc, induction de néo-acier, c'est pareil, Vous je sais pas vous allez prendre les full combos, euh, bah Vous claquez l'induction de néo-acier 75 points d'armure anti-sort avec 4500 points de vie Personne ne vous tue hein, Personne ne vous tue Bien sûr faut le claquer pendant le burst Pas après hein, évidemment Mais par exemple bah, un Diablo Vugo par exemple Vous claquez l'induction de néo-acier et c'est bon quoi Vous allez jamais mourir Et au contraire ça même Bait l'adversaire qui va tout vous balancer Vous allez tenir, vous allez reculer pendant, et ensuite contre-attaque quoi Donc très très fort Ensuite, on a le Jarose Etudouille. Et talent sur le A, l'exécution diminue la vitesse de déplacement des ennemis de 25% et sa portée est augmentée de 25%. Donc, ça, inutile de vous dire que c'est un peu débile parce que c'est quand même un spell qui ne demande aucun euh, skill hein, et euh, ça va augmenter votre portée de 25% et en plus de ça, vous allez ralentir l'adversaire. Donc, euh, bah, vous pouvez plus rater une seule grenade, c'est pas possible. Donc le... Là en fait c'est à vous de voir Si vraiment, Normalement c'est l'induction de néo-acier Parce que ça va être très compliqué à et tenir Donc on va faire talent. hop, hop Hop, hop Induction de néo-acier généralement ce sera toujours très fort Un Keltas, imaginez euh, Contre un Keltas, hein, une Orphea ou je sais pas quoi L'induction de néo-acier c'est monstrueux euh... Mais si par exemple bon, vous n'avez pas trop trop besoin euh, Le Jaros et Dudou il va être excellent hein. Du slow, euh, ça permet d'avoir un peu plus de portée aussi Donc pour pouvoir rester très loin de l'adversaire pendant que vous ne pouvez pas euh, minigun, c'est toujours très cool donc il y a un talent offensif utilitaire un talent sustain, mais au final la sustain n'est pas terrible comme on l'a vu et un talent genre euh, vous êtes un tank en fait donc euh, l'induction de Néossier est très très fort à ce niveau là palier 16, le palier 16 est monstrueux sur ticus puisque vous avez trois choix excellents soit sur le A, soit sur le Z, soit sur l'auto-attaque euh, là, en build, euh, en build grenade les 3 sont viables Encore une fois les 3 sont viables Bien sûr on pourrait se dire bah, la grenade Grenade à fragmentation Affiche des dégâts supplémentaires Aux héros équivalents à 5% De leur maximum de points de vie Chaque héros adverse Touché par la grenade à fragmentation Réduit son temps de recharge De 1 seconde Donc si vous touchez 5 mecs Avec la grenade 5 secondes de temps de recharge Sur la grenade Si vous touchez un seul mec une seule seconde De temps de recharge sur la grenade Et 5% du pv max Plus les 20% de dégâts Donc il n'y a pas de Ça se cumule pas euh, Enfin ça se multiplie pas Mais ça s'additionne par contre Plus le dot ça commence à faire très mal, hein. ça commence à faire très très très très mal Par exemple contre du triple mêlé à base d'Imperius, Diablo et tout Bah c'est pas mal, hein. c'est vraiment violent la grenade titan A côté, vous avez munitions anti-blindage Chaque fois qu'exécution touche un ennemi, les dégâts infligés augmentent de 15% jusqu'à un maximum de 60% de dégâts supplémentaires Ça par exemple c'est très très fort contre de la Tracer, du Zeratul, des trucs qui vont vous dive méchamment euh, et le problème c'est par exemple si vous jouez auto-attaque bah, des fois vous ne pourrez pas auto-attaque si vous êtes immobile bah, Ils vont vous tuer ou, Et la grenade bah, bah, c'est un skill shot, ils peuvent l'esquiver Donc, la muni donc ça passe ou ça casse Donc les munitions anti-blindage, aucun problème contre ce genre de pick. Donc munitions anti-blindage ça vous permet aussi Je rappelle, auto-attaque 110 points de dégâts Exécution 101 Et vous voyez la mount à cancel l'exécution euh, Donc munitions anti-blindage ça, ça vous permet Ça vous permet d'avoir plus de dégâts en fait Tout simplement donc par exemple pour faire un boss aussi en PVE, et bah boum, on monte à plus de dégâts mono-cible, donc ça c'est cool. En multi-cible aussi bien sûr, vous voyez même le multi-cible et les dégâts supplémentaires touchent, donc ça vous permet d'augmenter votre wave clear, vos dégâts euh, de PVP et même pour faire les boss et autres, donc c'est plutôt cool à ce niveau là. Donc le 16, très intéressant, même si vous ne jouez pas sur un build A, hein, le A au 16, il n'y euh, a pas de build A, enfin il y en a un, mais on verra après, et les attaques brûlantes. Les attaques de base portées au héros leur infligent un montant de dégâts équivalent... Enfin, dégâts supplémentaires équivalent à 1% de leur maximum de points de vie cumulable avec minigun. Donc ça, c'est très très très très fort, évidemment. Ça vous fait que le plus ils gros peut passer à 5% de PV max. Sachant que ce truc là ne descend, enfin continuera à proc même en dessous des 30% PV, contrairement au plus ils gros. Donc les attaques brûlants, très très fort aussi. Les trois talents sont viables, ça dépend un petit peu de, de, de, de, de l'optique, ça dépend de votre composition. Euh, la grenade titan, très très fort contre les tanks. Mais encore une fois, 5% du PV max, même contre Ranzo, bah, il va le ressentir le pépère. Hein. On va, on va attendre parce que là il va crever le pauvre. On va attendre, on va lui mettre une grenade, vous allez voir ce que ça fait, hein. réinitialiser les talents. Talent. Grenade, plus il faut ils sont gros. On va faut lui mettre une grenade, ça, le gars il va. Il va il... On va lui faire découvrir. Voyez, oui, regardez, regardez, regardez les gars, regardez les gars C'est n'importe quoi, c'est un tiers point de vie sur un carré, quoi. Ah oups Sachant que le temps de recharge hein, il est quand même assez faible. Vous voyez là, c'était quasiment 8 secondes de temps de recharge avec la seconde en moins. Et euh, le CD commence au moment du lancement, donc on est quasiment terminé. Et là, bah voilà, il est mort. C'est juste beaucoup trop fort en fait. Hein. Alors, bien sûr, munitions anti-blindage excellent également. Attaque brûlante très fort. Niveau 20 du Ticus. Il y a deux talents très très très très forts sur Ticus. On va commencer par le gros bouton rouge, augmente l'autonomie du Odin de 50% Donc je rappelle que le Odin il dure 23 secondes Donc il y a la moitié de ce temps qui va euh, être augmenté sur le Odin Donc plus de, le Odin dure plus longtemps, il est renforcé Et en plus de ça, bah, ça réduit le temps de recharge euh, réel du, du Odin Donc augmente l'autonomie de 50% Les missiles Ragnarok lancent également une attaque nucléaire qui se déclenche 2,5 secondes plus tard Et inflige 689, 699 points de zone Le gros bouton rouge en gros c'est les attaques nucléaires Donc vous allez avoir Les premiers tirs Plus une frappe nucléaire qui proc monstrueux. Hein. c'est tout simplement monstrueux en, en late game comme ça bah vous allez avoir des dégâts de zone absolument dingues Enfin vous pouvez pas, les auto-attaqueurs peuvent pas vous gérer Vous avez trop de portée Vous pouvez balancer là-dedans, vous balancez l'assaut Il y a énormément de dégâts L'Odin dure super longtemps, vous avez 25 d'armure Donc à tomber c'est pas facile on va claquer l'induction, et l'induction de nos acier marche en Odin, bien entendu Donc ça c'est plutôt cool euh, les attaques brûlantes fonctionnent en Odin, même si bon 1% c'est plus en minigun qu'autre chose Mais c'est toujours intéressant puisque c'est des talents qui marchent L'exécution le, euh, de neo c'est vrai aussi, du ma fonctionne en Odin Donc c'est ça, Marche ou Crève ne fonctionne pas en Odin Enfin, ça fonctionne en Odin mais l'armure n'étant pas cumulable bah, Vous montez à 30 d'armure au lieu de 25, quoi. mais ça marche en Odin aussi Donc euh, c'est des, des choses il faut, auxquelles il faut penser Donc le maître assassin fonctionne en Odin Donc le gros bouton rouge, très très fort Maintenant il y a un autre talent que je trouve excellent, c'est le délit de fuite je vais vous le montrer. Ils sont gros, hop. Odin, induction de néo-acier. On va partir munitions anti cette fois-ci. Et le délit de fuite. Alors, à quoi sert le délit de fuite Confère deux charges supplémentaires au propulseur du Odin, donc le E du Odin. Ainsi qu'à fonce et défonce, le E de Ticus. Réduit le coût en mana de 50 à 25. Bon, Ticus n'a pas de problème de mana, mais c'est toujours un petit bonus. Bon, surtout qu'au niveau 20, les problèmes de mana, il n'y en a plus. Euh, après avoir utilisé fonce et défonce, la portée des attaques de base de Ticus augmente de 1,5 mètres. De 1,5 mètres pardon, pendant 4 secondes La force c'est quoi 3 charges de E parce que c'est 2 supplémentaires Donc 3 charges de E Si vous regardez un petit peu mes guides Vous savez que qui dit 3 stacks Dit généralement qu'en fait Dès votre premier lancement Bah vous avez euh, la recharge de la, de la 3ème qui revient Donc en gros ça peut vous permettre D'avoir potentiellement 4 E Puisque vous voyez là j'ai fini Hop j'ai mon quatrième qui vient de revenir Donc très très fort Et surtout votre portée d'auto-attaque est augmentée de 1,5 mètres cumulable avec le défense alphonse du niveau 1 donc vous pouvez monter à 2,5 mètres d'auto-attaque bon le problème c'est que prendre ça pour le 20 c'est quand même assez lent. c'est quand même assez loin mais euh, juste ça ça fonctionne enfin 3 dash quoi 3 dash et encore une fois les portées augmentent aussi en odin donc c'est quand même très très intéressant le odin vous a déjà une portée de dingue si en plus bah là vous pouvez tirer du, du nexus adverse quoi c'est toujours intéressant <rire> donc le delete 8 plutôt safe on va dire le Gros bouton rouge, soit offensif, un peu défensif aussi, puisque vous restez en Odin en 25, avec 25 d'armure. Délit de fuite, c'est vraiment très défensif, ça vous permet de vous remobiliser, de bouger, de tout esquiver. Donc euh, contre de la liming, contre des, des trucs avec plein de skillshots, bah c'est vraiment très intéressant. Et bouge pas lui, d'accord, ok. Et euh, donc le délit de fuite, excellent. Ensuite, on a le je peux faire ça toute la journée. Réduit le temps de recharge d'exécution de 5 secondes. Pendant la canalisation d'exécution, Ticus obtient 40 points d'armure. Donc sur le papier, bien sûr, le 20 est ben, C'est un 20 faible, on va pas se mentir. Parce que il y a le miroir de focalisation, d'ailleurs, augmente la portée de la foreuse laser Draken de 50%. Les dégâts infligés quand le laser est focalisé sur m jusqu'à un maximum de 100% de dégâts supplémentaires. Petit bémol pour moi, il faudrait que ça augmente les points de vie de la tourelle de 25% ou de 50%. 50% serait peut-être fort, mais. Il faudrait augmenter un petit peu les dégâts parce que, à l'heure actuelle, c'est vrai que la tourelle elle se détruit quand même assez vite au niveau 20. Donc, augmenter ses points de vie ça pourrait être un peu cool. Mais euh, la, la tourelle 20 est forte. Hein. La tourelle 20 est forte, mais bon. Si généralement vous êtes parti tourelle, vous aurez besoin du délit de fuite. Donc, euh, tourelle 20 est cool. Mais si vous faites le taf avec la tourelle, bah améliorez la tourelle. Sinon, sinon délit de fuite. Généralement, quand on joue tourelle au 20, on prend délit de fuite. Et en Odin, bah l'hésitation c'est principalement gros bouton rouge délit de fuite. Mais euh, donc, le jeu peut faire ça toute la journée, pas terrible pour un niveau 20. Maintenant, si vous jouez tous les talents sur le A, c'est vrai que c'est un peu. Alors, il n'y en a pas des masses, il n'y en a que au 13 16, 20. Donc, heureusement, il n'y a pas de build viable là-dessus. Et bon, ça ralentit et la portée augmentée, c'est un build un peu retard. Hein. C'est le build E d'Asmodan. Le build E d'Asmodan est tout à fait jouable. Le build A Ticus, c'est du gâchis. Mais heureusement que c'est du gâchis parce que c'est quand même débile. En hein. fait A, vous avez de la portée supplémentaire, un slow, etc. Enfin, c'est pas très. F... En fait, en soi, c'est pas très fort, mais c'est très frustrant en fait. C'est vraiment pas fou. Donc pour ce qui est des builds, on a donné pas mal de tips, on a donné pas mal de, de conseils sur le perso Concernant les builds, donc je vous l'ai dit, ball, Il plus ils sont gros attalant. en rythme, on s'en fout euh, Même si attalant. généralement c'est un peu plus plus Il ils sont gros Odin, euh, en là attalant. le 13 tout est viable, au 16 tout est viable aussi, ça dépend, de, ça dépend de votre optique, ça dépend de la compo ennemie Ça dépend de ce que vous préférez aussi euh, donc on, là c'est un build grenade mais pour éviter de vous dire Bah bah ta build grenade faut prendre des grenades à chaque talent Je sais que ça tout le monde, à chaque palier pardon chaque, On va éviter de, de, à de rentrer dans ce piège là Et Alors, niveau 20 magique. Gros bouton rouge ou délit de fuite Là on va partir sur le gros bouton rouge Donc ça c'est le build grenade on va dire où, au 16 tout est jouable mais très intéressant Maintenant il y a l'autre build Qui est un build plutôt sur l'auto-attaque donc Après vous pouvez prendre vous pouvez faire une fusion hein. Vous pouvez prendre une hybridation Genre Défonce Alphonse au niveau 1 par exemple ou course et freiner, défonce Alphonse. À Niveau 4 en rythme, imaginons mais vous pouvez tout à fait jouer plus le son gros. O7 par exemple fusion thermique, c'est pas parce que vous jouez pas grenade au 1 que vous n'avez pas le droit de jouer grenade O7, hein. c'est toujours du wave clear donc toujours très fort, sachant que ces dégâts là ne sont pas améliorés par le 1 donc euh, tout à fait ok. Niveau 10, Odin <rire> ou foreuse laser on s'en fout, Alors, on va jouer euh, foreuse laser là pour changer mais Odin très très fort aussi en build auto, il hein, n'y a pas de problème. 13 Uh, induction de nœud est toujours très très très très fort Mais uh, vous pouvez jouer uh, ce que vous voulez uh, On va jouer l'induction de nœud acier ici 16, donc sur le papier Comme je vous dis build auto-attaque, vous allez vous dire attaque brûlante bah, en fait Pour vous casser aussi ce truc Je vais vous prendre la grenade titan <rire> Mais uh, attaque brûlante bien sûr ça marche Profitez du niveau 1 mais encore une fois vous pouvez jouer munitions anti-blindage aussi C'est En fait le, le, le build on va dire auto ou euh, grenade c'est le niveau 1 qui vous l'indique en fait C'est plus le niveau 1 Ensuite tout est viable sur Ticus, vraiment tout est viable et tout est cumulable, tout est hybridable Donc vous pouvez tout à fait jouer par exemple grenade sur un build d'auto-attaque Bien sûr on préférera l'attaque brûlante si vous jouez à la portée c'est quand même dommage de gaspiller ça Mais tout est viable Et au niveau 20, euh, bah là je suis parti toure, tourelle donc d'élite 8 et là par exemple, délit bah, de fuite avec l'attaque brûlante, ça aurait été bien meilleur, évidemment. Euh, donc voilà, mais je vous mets la grenade pour vous montrer que tout est viable. Donc ça, c'est les deux grandes optiques de build. Soit grenade, soit auto-attaque euh, sur Ticus. Et enfin, bon, le, le, le build Cuspel, Cuspel, Cuspel, mais c'est retard et c'est pas... C'est pas terrible en vrai. En plus le pire c'est que c'est pas terrible. C'est complètement, complètement débilos. Le moment où ça devient vraiment intéressant c'est au niveau 16. Avant vous avez pas de dégâts. Et euh, le niveau 20, bon bah vous allez être tanky et tout, ok super, mais c'est pas, pas dingue. C'est pas dingue. Heureusement c'est pas dingue d'ailleurs, parce que bon ils ont augmenté ces trucs là pour moi. Enfin les talents sur le q ça devrait être que de l'utilitaire, pas euh, un truc qui le rend.. Euh, qui rend monstrueux quoi. Donc voilà, j'espère que ce guide, Ticus, vous aura aidé, vous aura plu, il y avait beaucoup de choses à dire, euh, donc il est un peu plus long que les autres, mais euh, il y avait pas mal de tips, pas mal de conseils, entre voilà euh, comment cancel son A, comment, euh, proc le, comment rentabiliser le minigun, le combo, les combos simples sur Ticus à faire, euh, sur le Odin aussi, donc voilà, j'espère que j'ai été assez, euh, assez exhaustif sur le perso, n'hésitez pas à me donner vos impressions, vos retours, et si vous avez des questions ou des observations, n'hésitez pas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus N'hésite pas à liker la, la vidéo, n'hésite pas également à partager autour de toi et à t'abonner sur le compte YouTube de Malganir. N'hésite pas également à follow le Twitter comme le gros cheval fait ça, là. comme la bidoche, te le montre à l'écran. Je peux liker la page Facebook aussi, puis faire un tour à la boutique. Allez, salut <rire>